Il y a Murloc, Murloc. On essaye le recousu. Il n'y a pas de pouvoir. On essaye un perso qui a pas de pouvoir pour voir ce que ça fait. Allez. En vrai, c'est... C'est presque ok, je pense, dans ce spot. Dans le sens où... Euh... On va sûrement... Enfin, ça dépend ce qu'on aura en taverne 2, mais j'imagine qu'on va jouer Murloc et qu'on va essayer d'avoir un setup Murloc. Et franchement, avoir autant de points de vie, ça peut nous permettre d'avoir un setup Murloc. En tout cas, c'est le seul avec de l'armure. Et je pense que je vais jouer Murloc. Hein. De toute façon, il n'y a pas bête, il n'y a pas mecha. Le gars qui joue pas Murloc ici, euh... c'est compliqué. Hein. À part jouer le Uran Boubou Divin. À part Uran Boubou Divin, ok, mais c'est une compo big. Hein. Aha vous vous débrouillez bien. Oh lui il est super fort dans le lobby hein. Georges George Murloc poison Il a rien à faire Il va juste acheter des Murlocs Les poisonner Leur donner boubou Ça va être infâme Ça va être infâme Bon. Après, il y a euh, Dragon. Dragon, c'est pas mal contre Murloc. Si t'arrives à monter beaucoup de stats, si les Murlocs sont pas trop gros, sachant que les Murlocs risquent de ne pas être si gros que ça. Parce que y aura... on va tous se, se battre pour les Murlocs. Donc logiquement, même le gars qui a un Bran, il aura pas forcément tous les cris de guerre du monde. Si il y a un bête il faut oublier Murloc. faut pas oublier Murloc, mais il faut pas forcément tendre vert. Tu vois la différence entre forcer, tendre vert et pas jouer. Si t'as mecha et bête, essayez d'éviter. Si t'as que mecha ou que bête, tu peux les accepter. Si t'as pas mecha, t'as pas bête, ça dépend de ton perso après. Mais soit tu t'envers, soit tu forces. Oh, c'est rigolo ça. Euh, attendez, il a pas un spot où je prends ça, je le vends tout de suite pour avoir une pièce. Ouais, c'est pas très murloquien de faire ça, mais... Ou alors on, on, on stack ça. J'ai un peu peur que ce soit pas très bon là, vu le. Ah, je vais faire ça comme une pièce. A ah, peur. A ah, peur, c'est un murloc. Là. Je pense qu'on s'en moque un peu, on l'aura plus tard. On va prendre l'emprisonneur. Deuxième dragonnet. ça. Hein. Bon je force mais pragmatise quand même. Hein. Forcer ça veut pas dire roll pour des Murlocs, hein. on joue pas à Rana non plus. C'est dragon tôt comme ça c'est pas si mal. Ok ok ouais, c'est plutôt cool en vrai. Après un peu de stats. C'est un archétype qui peut exister aussi hein, dans ce lobby. Encore une fois avec Nadina. La quiz, ta pas le des bonnes cartes en face. Perdre, obtenir l'égalité dans deux combats. Jouer 6 pirates ou dragon. On peut jouer un pirate, un dragon. Perdre. Bah, en vrai, perdre on peut avec nos points de vie. Recruter 10 serviteurs. Perdre. On va perdre Ça vous va Let's go les losers. C'est con mais ça, ça marche bien avec Murloc. C'est des pièces. Bon c'est dommage, il y avait un bolo, des belles cartes mais il faut perdre. <rire> on est obligé de perdre donc. Là on perd hein, logiquement. Ou égalité quoi. Euh, je trouve ça dur à setup de perdre des combats. Bah, Sur les 6 premiers tours, si t'as un niveau de plus que l'adversaire, tu perds. Déjà. Il est 1. Enfin, il est 2 quoi. Il prend la GIF Curve. Euh, non, il prend il prend même pas la GIF Curve. Il prend un truc bizarre. Il prend la Rafam. Bref. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on veut des choses comme ça Franchement, euh... je vais sûrement re-up derrière. Enfin, on verra. Bon. En plus avec ce perso c'est quand même ok. On est à 61. Je pense que perdre c'est moins grave que si tu joues euh, 40 TV avec euh, Rafam quoi. On va pas saigner logiquement. il ah, faudrait un trip de ça. Continuez comme ça. Ha Continuez comme ça. Hein. Bon, on prend 7, ça pique un peu. Oh le coquin. À gauche, à gauche. À pas à gauche. Non, à gauche. Ah, c'est pareil. C'est un level de plus que l'oppo, tu perds. Tu peux expliquer Bah ça veut dire que... Ouais je vais expliquer. Et je pense que c'est pas très compliqué mais je vais quand même t'expliquer. Est-ce que je re-up ou est-ce que je prends ça Ah ça c'est quand même une carte clé dans l'archétype Murloc. Je peux prendre ça et roll. Ou re-up. Le re-up est un peu foufou mais... Hop. Hop. J'aurais pu prendre ça, c'est pas mal. Euh, après, si tout le monde joue poison, on verra. Je laisse la possibilité de jouer dragon aussi en t 24. Euh, bah, le truc, c'est que si toi tu perds, enfin, euh, tu payes et tu perds, mais tu payes 7 mana pour up et que l'adversaire pour 7 mana il fait double achat, bah, après, logiquement, t'es censé perdre. Si euh, sur le tour des 6 gold, tu up à 5 mana et tu fais un roll, bah, l'adversaire, si pour 6 mana lui il fait 2 achats, tu vas perdre. C'est juste mathématique. Après. Part... C'est pour ça qu'à partir de tour 6, parfois, il y a des... Ça veut pas dire... Enfin, peut-être plus à partir du tour 7, mais même tour 6, parfois, il y a des joueurs, ils vont up à ce moment-là, et en fait, ils up parce qu'ils sont très très forts dans leur pattern. Donc, c'est... Voilà. Et c'est plus de la logique, même que des maths, en soi. Tu vois Bon, je prends 11, ça pique un peu, mais... Ça pique un peu. Bon. On a 42, mais on a une pièce par tour. On est dans la taverne 4. C'est plutôt cool. La taverne des poisons. Pour que tout se passe bien ça passe, ouais. On va prendre les 3 là. En fait, on va acheter ça d'abord et le revendre. En termes de mana c'est ok. On peut avoir soit un triple, voilà. soit un triple, soit, un... soit il y a un 4 murloc, soit un rock cave. Enfin on a beaucoup de choses à 1. On va tripler dans la 5. On peut en avoir le petit bras On peut prendre les pièces hein. et les claquer maintenant. Hein. On a 11 pièces. On va acheter ça, ça et ça ça ça et roll. et ça on a 12 pièces on va jeter les 4 il enfin, n'y a pas une énorme différence mais... ça part de là ça hein. part de là au moins on a nos murlocs de toute façon on, on tend vert et semi force enfin, on te force et on tend vers. Bon, je me fais taper je me fais taper vraiment beaucoup beaucoup de dégâts quand même hein. 32 déjà 32 ça, c'est cool. Ça peut être rigolo, mais peut-être un peu RNG. De ça, j'imagine. Ça, c'est pas horrible, mais restons concentrés sur les murlocs. Ok, on a le Bourbissa qui est une carte clé. On va sûrement virer lui. Alors, on vire lui maintenant Non. On vire lui. On veut geler Non. Je veux du poison, je veux du gonfler le rond. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose. Euh, ça va commencer à ressembler à quelque chose. Boule de serviteur, c'est pas mal. Hein. J'achète, je le revends, mais ça me fait ça fait de la stat. J Achète revend. Le problème, c'est que ça bloque la taverne. Donc en termes de pièces, c'est un peu chiant de perdre des pièces juste pour de la stat. Mais bon, en même temps, c'est ce qu'on veut, c'est de la stat. Mais il y a Confleron qui est mieux. Il y a... y a lui qui est mieux. Il y a lui qui est achat à acheter. Il y a évidemment le, to... le Toxie. Il y a Premelron. Il y a beaucoup de choses qui sont mieux, je pense. On va, on va pas le geler. Ah, je prends pas les boubous tout de suite. Je bon non, non, je vais d'abord essayer de créer quelque chose avant de commencer à prendre les boubous. Bon, ça devrait être ok contre lui. Bon ça, ça va être un vrai vrai edge sur mes adversaires. Hein. Si on fait des batailles de, de pièces entre enfin batailles de pièces, non, des, on se balance des pièces comme ça. <rire> Bataille de pièces. <rire> c'est Madoff qui a gagné. Deuxième Jérôme Carviel. Ok. Non, si on fait des batailles de, de recherche quoi, de recherche de Murloc. Bref. Euh, on va virer ce petit loulou. On va ouais, autant virer lui, c'est un peu pareil. peut-être faut up là maintenant ouais on va up. comme ça avec ça on peut avoir le le bagargouille accessoirement pas peur on va roll quand même ça c'est cool mais restons sur murloc ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. J'aurais choisi le même. C'est cool. Bon sur ce tour on est un peu fragile, mais on est à 32. Par contre derrière on va commencer à monter des stats. Allez, des poisons, des poisons, des poisons. Euh, merci euh, Toomi, me, pardon, pour le prime. Merci infiniment pour ton soutien. C'est très très très généreux. Euh, je crois que j'ai oublié des abonnements, non C'était le 5ème. Le tipzer, je sais pas si je t'ai remercié, le tipzer. Jack Nappies, je t'ai remercié. Merci le tipzer. 8 mois déjà de soutien, merci à vous deux. Merci infiniment, euh, Toomi. Me. 3 mois, merci merci de ta générosité et de me permettre de continuer mon activité. Merci, Thanos. Merci pour tout ce que tu fais, Fichou, j'apprends beaucoup grâce à toi et j'aime ta bonne humeur journalière. Bah, merci. Bah, c'est grâce à toi. Hein. C'est parce que je peux vivre de mon travail que je suis de bonne humeur, sinon. Je ne le serai pas. Merci beaucoup et merci à Kidono également. Merci beaucoup, c'est chouette. Bon, on se fait taper. Et c'est bien la dernière fois. Bon, 18. On est dernier avec Recousu, c'est pas honteux, ça hein. Bon, ça en vrai, ça peut donner des. Ça peut donner ça. Ah, bien joué. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bran Bran Bran Bran Bran Bran Bran Bran Bran Bran Bran Bran Bran Where is my brain Bon ça reste cool quand même comme board, il hein. y a plein de doublons, il y a de la stat avec ça. Et franchement c'est pas un board nul mais... <rire> c'est pas un peu peur quoi. C'est pas un board mauvais. C'est assez homogène plus ou moins, par contre il faut du poison. Là. Allez, allez, allez allez allez allez là la bob, bob bob bob Je t'ai gardé hein, je gardé avec ta moustache luisante. Donc euh... tous les autres ils t'ont remplacé par des bob alternatifs. C'est le dernier Bob du jeu, sûrement. Je suis le dernier joueur à avoir ce Bob là, donc. Euh, Respecte-moi. Mais respecte un peu toi. <rire> ah, S'il te plaît. Vous que vous allez bon, on peut gagner là, non Oh putain, on perd. On doit pas perdre de beaucoup, mais. Ouais. Attends, on prend 11 quand même. Hein. On perd beaucoup. Hein. En fait, il y a ça qui est trop dur. Il y a pas de poison. Vous voyez, c'est bête, mais pas de poison. Pas de poison. Hein. Le Bob reste le MVP des Bob. C'est clair. Bon, en même temps, le gars est à 23. On est 5. Bon, nous sommes à 4. Nous sommes bien. Il n'y a pas de mort. Nous sommes bien. George. Nous sommes pas bien. Rend plus fort. Cool late. Sérieux too late. Ah, je sais que ça fait mal de dire ça. Mais... Bon ça c'est gros en stat. Hein. Bah, il faut le tunnelier en fait. C'est pour ça que je dis too late parce que. Si j'ai pas de tunnelier. Euh... Je peux l'avoir. N'inquiète hein. pas. Bon, ça m'inquiéter bon, on l'a pas mais on a de la stat On va sûrement mourir là. C'est rigolo cette partie. On va sûrement mourir. Peut-être fallait rester un peu plus en 3, mais c'est bizarre parce qu'en vrai on a quand même construit. mais. Bah, on est devant. Hein. Nos cartes elles value. Hein. Nos cartes. C'est un peu sick. Mais nos cartes elles value. Bah, genre les. les... Encore enfin, une fois nos cartes elles value. Donc... Ouais, ça va. À 62 PV en, en ça. J'ai levé le doigt bon sur votre Ok là je suis bien là. On déplais orageux. Ok. Voilà bon, c'est pas trop tard pour Bran. Hein. Maintenant. Enfin maintenant on peut reprendre Bran. Il y avait des murlocs mon adversaire. Il y avait des trucs cool hein. Le Bran, hein, il est là. Voilà. La boule, on vire ça, on vire ça. La boule. Le gars est mort. On le bat le gars. On va juste faire un bagargouille non Comme ça. Sérieux j'ai vu zéro toxi. On fait ça non Juste. On le garde lui. On va gagner non franchement. Euh, ok ok. Ça c'est bien pour la mounted. Mais tout à l'heure c'était pas assez bon en termes de pièces. J'étais dans un setup où... Le mec joue avec 64 PV, 16 pièces d'or et évite le top 8. T'as vu cette perf <rire> C'est incroyable. Hein Attends, j'ai pas forcément évité. éviter, j'ai 0,1%. Une chance sur 1000, je perds. Une fois sur 1000, je perds. Pas enfin, cette fois. Merci Joef. Pour oh, le soutien, merci beaucoup. Va bien avoir euh, ça. Boule. On veut tripler boule. Non, on veut des célérons. Ah, ça, c'est pas mauvais, mais. Choisi... Par contre, j'aimerais bien tripler. Voilà. Pas d'abord. Ça. Adina. Ça. La Dina. Ça. Faut pas la virer lui. Y a pas... Ils sont pas tous en murloc. Hein. Nadina c'est sûr avec ces deux. Faut pas taunter Nadina dans le spot. Je suis strong, hein. là maintenant je peux up pour la mounted. Franchement je suis strong, hein. j'ai mes deux, Vous voyez ils arrivent à un moment, franchement quand t'as as pas mal de pièces, Allez, là, de euh... bah, toute façon à 4 je peux pas faire trop le mariole. Merci Farachi pour le prime, merci beaucoup. C'est gentil, merci à toi. Merci infiniment. Ça fait presque trois mois que j'attendais de débloquer mon compte, si tu veux m'engager pour les problèmes de compte maintenant je suis formé. <rire> Enfin mon compte est débloqué, tu peux me remercier Twitch de m'avoir empêché de m'abonner deux mois et demi. Et tu sais de quoi ça venait alors finalement Je pense qu'on est pas mal, on va up. De toute façon on joue plus avec Bran, on a beaucoup de pièces. Hein. On joue plus trop avec ça non plus, je crois qu'on est plus trop en termes de. Ouais. Ou alors on vire ce, ce truc. Ah mais c'est gros ça en vrai. Pas, franchement c'est pas évident mais je pense que ça vire cette merde, c'est pas une merde mais. On va le virer. Ah non, ah non, ah, je le fais quand même mais je suis un connard. Faut pas faire ça parce que si ça triple ça je suis, non non. Et je m'en sors bien, je vais tonter ça. On va roll, il y aura forcément une mantise Pas de panique. Enfin, on va juste jouer Bagagouille, hein. après ça reste bien. De toute façon, on est vraiment devant. On rajoute quand même de la stats. Enfin, avec ça, c'est vraiment important de jouer quand même des Murlocs. Genre ça, ça. Une ça. Armée que vous formez, là. ça, ça. Ça. Ça me plaît, ça me plaît. Ouais, bah, c'est pas mal ça de toute façon il faut commencer en fait il faut pas juste se dire je vais roll pour les cartes je pense que ça a quand même du sens de prendre un peu de stats en plus ça mange pas de pain de toute façon on sait que ça ça va virer et que ça ça va virer pour mantid à la fin et peut-être même lui il va virer pour Leroy. en le que... gros non en c'est juste de la stat. à partir du moment où brad ne m'intéresse plus ça veut dire que la stat ne m'intéresse plus et c'est quand même important vous voyez d'avoir quelques bonnes stats pour jouer contre eux quoi mais bon contre eux on les bat quand même mais... Un problème de paiement chez eux. Le temps qu'ils me remboursent, ils avaient bloqué, bloqué les transactions. Ah d'accord. Ok, ok. Bah contente de te retrouver en tout cas. C'est magnifique ça Le tombeau là Votre... Ton tombeau sera votre tombeau, un truc comme ça. Bon, bref. <rire> Incroyable, hein. Ce tombeau sera votre tombeau. Euh, Est-ce qu'on a besoin d'un. Non, on bah, roll, roll, roll, roll, roll. En vrai, si on roll, on peut le remettre dans le pôle. Bon, on va commencer à prendre les héroïnes. Pas les héroïnes, les héroïnes. Eh hey hey, et le jeu, là Allez-y, engagez une de ces recrues. Eh, hey, le jeu Ah, ça sert à rien. Ça hein. dit non. Je prends pas le risque, hein. Il y a une place en finale, hein pas de risque, il y a une place en finale, je mets l'héros. Je gèle pas l'héroïe, hein, j'ai trop de pièces. Faites le... Fallait mettre Madina first, hein, s'il attaque first. En fait, si moi j'attaque first et que ça va sur mes trucs, je suis con. Après, je joue 100% mais... Ouais, c'est bon. Quand même, ça reste une connerie. Vang et moi Ah, on a beaucoup de stats. Hein. Vous voyez là, typiquement, contre ce genre de compos, si on a que des poisons et des boubous, euh, on gagne pas forcément. Hein. Yo Fichou, ça va T'es chaud pour la sortie de Brothers War tout à l'heure Un jeu vidéo, c'est quoi Un livre euh, J'ai pas l'air chaud, a priori. Enfin, un gars qui sait pas ce que c'est, a priori, il est pas spécialement chaud. <rire> Mais sauf moi mec hein ok where is my mantida bon en vrai au pire on a une deuxième nadina mais je sais pas si ça a du sens c'est quand même cool en vrai hein. non on oh, mantida y'a que ça dans le pack please please Sérieux, j'ai 20 pièces au début du tour euh... <rire> Non Nadina, non, c'est pas assez cool, parce que ça se met pas ça se met mal en termes de setup. Trust me. Allez là Allez enfin, je me suis dit en gueulant ça va être mieux mais. Enfin... Enfin, GG hein. Dommage. Bon par contre le spot c'est ça et ça. Ah là là. Bah ouais, mais bon. Bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Franchement, la mounted, je t'assomme. Je t'assomme avec la mounted, mec. <rire> Trop dommage. Mine de rien, l'histoire retiendra un top 2 avec Recousu. Hein. Et ça, c'est une sacrée performance, quand même. L'histoire retiendra également. Et ça, c'est aussi une sacrée performance, mais plutôt une performance ridicule. D'avoir été 8ème au tour euh, 7 au tour 7 j'étais quand même à 4 pv non au tour 8 au tour 8 j'étais à 4 pv ce qui est une énorme performance double perf dans cette game la remontada à 60 pv et la Tada à 60 pv magnifique voilà on peut rien faire c'est une compo combo on a vraiment galéré à trouver notre deuxième héroïne galéré à trouver notre mounted bon en vrai on a up au bon moment on ne s'est pas emmerdé à jouer Bran parce que dans tous les cas Bran ça marche pas on a un marteau en plus ça c'est cool on peut assommer quelqu'un on est heureux